Zygmati à Prague, Gérard à Stockholm, la retraite dorée des anciens dirigeants algériens malgré leur bilan catastrophique. En Algérie, un dirigeant politique reste au pouvoir plusieurs années et se permet tous les dérapages sans que personne ne puisse lui réclamer des comptes. Et lorsqu'il est relevé de ses fonctions il rebondit à l'étranger en devenant ambassadeur dans un pays prospère où il fait bon vivre. Une retraite dorée est offerte par le pouvoir algérien à ses anciens dirigeants, pour les récompenser et les remercier pour tous les services rendus lors de l'exercice maladroit de leurs fonctions. C'est ce joyeux destin que viennent de vivre l'ex-ministre de la Justice, Belkassem Zegmati, et l'ex-premier ministre, Abdelaziz jurad En effet... Algérie Par a pu confirmer au cours de ses investigations que Belkacem Zegmati, qui a dirigé d'une main de fer le ministère de la Justice de 1er août 2019 à juillet 2021 en laissant derrière lui des centaines de détenus d'opinion, d'activistes pacifiques harcelés et réprimés par l'appareil judiciaire, et de nombreux innocents brisés par le dictat arbitraire des tribunaux, vient d'être nommé officiellement ambassadeur d'Algérie à Prague, la capitale de la Tchéquie. L'une des, plus prestigieuses et plus belles villes européennes. L'homme n'est pourtant, pas du tout diplomate. Au contraire, il est l'exacte incarnation de l'esprit antinomique avec la diplomatie. Juge et procureur durant toute sa vie, Belkacem Zigmati n'a jamais travaillé sur les questions internationales et les affaires extérieures du pays. Il a été, cependant, récompensé pour tout ce qu'il a accompli comme sale besogne à la tête du ministère de la Justice à travers cette retraite dorée dans la douce et joyeuse Prague. C'est grâce à Zegmati que le régime algérien a pu mater le Irak avec des poursuites judiciaires incessantes et des incarcérations quasiment quotidiennes de manifestants pacifiques. L'ex-premier ministre, Abdelaziz Djerad, l'homme qui a dirigé le gouvernement algérien de janvier, 2020 jusqu'à fin 2021, a été quant à lui désigné comme ambassadeur d'Algérie à Stockholm en Suède, l'une des contrées les plus luxueuses et sophistiquées du monde, a confirmé également Algérie par au cours de ses investigations. Et pourtant, tout comme zigmati Gerard a laissé derrière lui un bilan chaotique fait d'échecs, de contre performances et maladresse terrifiantes ayant aggravé le retard du développement de l'Algérie. Djrad s'est illustré effectivement par de très mauvaises décisions dans sa gestion de la crise sanitaire et les conséquences funestes de la troisième vague de l'épidémie de la Covid-19 relèvent de sa première responsabilité, car il avait bâclé la campagne de vaccination de la population algérienne de janvier à juin 2021. Dans les dossiers économiques et financiers. Gérard a adopté une politique qui a mené vers le GLE le blocage de plusieurs projets ambitieux comme celui du méga projet du phosphate de Tébessa. Il a été également à l'origine de l'incapacité du gouvernement à juguler la crise des liquidités bancaires et des pénuries des produits alimentaires. En dépit de tous ces échecs, la présidence algérienne l'envoie à Stockholm pour lui dire merci, signalons, néanmoins, que Djrad dispose d'une certaine expérience dans la diplomatie puisqu'il a été conseiller diplomatique du président Ali Khafi de 1992 à 19 1931. Il avait occupé également les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République sous les mandats de Liamine Zeroual, poste qu'il conservera jusqu'en 1995. Il a été ensuite président de l'agence algérienne de coopération, internationale de 1996 à 2001. Rappelé en 2001 par le Président Abdelaziz Bouteflika, il a été nommé Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères jusqu'en 2003. Un autre haut responsable du régime algérien a profité aussi de ce mouvement opéré dans les rangs de la diplomatie algérienne pour rafler un poste à l'étranger rémunéré en devise et pourvu de tous les avantages du confort. Il s'agit de Slimane Chenine, l'ex-président du Parlement algérien avant sa dissolution à la fin de février 2021. Ce dernier a été effectivement nommé ambassadeur d'Algérie à Tripoli en Libye. Ancien journaliste, Slimane Chenine sera l'interlocuteur algérien des diverses factions impliquées dans... Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.